Salut c'est dimanche et d'abord je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Facebook, sur Youtube, sur les réseaux sociaux, tout ça, à partager, à liker les jeux, ça, je dis ça je dis rien. Donc voilà, merci Calme-toi Mais bon on va quand même pas se reposer sur nos lauriers parce que l'heure est grave. Cette semaine on a quand même appris que, euh, que, que Angelina voulait quitter Brad. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Clame de fin Coupé Non le choc, ça a eu l'effet d'une bombe. Au remballe les gars, on a tout fait forest, espèce d'icounas et j'allais faire le buzz Tout le monde en parlait partout, dans la presse, la radio, la télé, dans la rue. Salut, femme, ça va Mais non, ça va pas. Tu pas larguer la veille de la journée de la paix. Bonjour, le batterie pour me pire Parce qu'il y a des gens qui ont très, très, très mal vécu la nouvelle. Qu'est-ce que je vais faire moi S'ils revendent pas le château de Miraval qu'ils ont acheté dans le VAR je vous sers quelque chose Tu vois pas que c'est pas le moment Parce que ça a forcément soulevé les questions Admettons qu'elle revende les châteaux Et quel bras de pit Bradé Bradé <rire> ah. Et puis les enfants, qu'est-ce qu'on va en faire les enfants On va pas les ramener hein. Madox, Paxou, Allez, on m'en ramène Oh bah allez-y, on n'en veut plus, on vous les rend, allez Vous avez de la chance, ils sont propres S'il vous plaît, la petite Sarah, évitez de la faire manger avec les doigts avec la vie qu'ils attendaient Alors que si on les ramène en Asie Pax et Madox ont pratiquement l'âge de travailler Merde Et il y a aussi des gens pour qui c'était une bonne, une excellente nouvelle Excellent Ça veut dire que Brad est sur le marché Non mais laisse tomber, c'est mort Ouais c'est mort Parce que je suis homo et littéraux. Ça veut rien dire, mais je suis tapé un rappeur Boubain Bah non, non mais c'est pas pour ça Bah pourquoi alors, je suis moche bah non, mais c'est pas ça, c'est parce que tu le connais pas Ouais, c'est vrai Moi c'est pareil, maintenant elle est sur le marché, t'inquiète, je vais me la faire Bah non, c'est mort Bah pourquoi Parce que je la connais pas Bah non, parce que t'es moche ouais. La team Jennifer par exemple, bah eux, ils étaient trop heureux. Ah non mais moi je lui ai dit. Hein. Ah mais je suis trop trop beau quoi. Trop content pour elle. Hashtag euh, justice pour Jennifer, tu vois. Ah bah ouais parce que là il a pas de secret. Hein. Ah parce qu'à ce niveau-là, on est tous les mêmes. Même si t'as plus de sentiments pour la personne, t'as toujours en toi cette philosophie. Mais j'espère que la retourne va. <rire> va vite tourner. Et puis il y a le dernier clan, la dernière catégorie. Celle des gens comme moi, mais alors qui n'en ont rien à foutre. Qui se servent de l'info pour faire des blagues pourries pour buzzer, au profit de la véritable. Actuel. Bah ouais parce que qui se sépare ou pas vous allez tous vous lever demain pour aller bosser. Après moi je dis ça, je dis rien. Bah ferme ta gueule alors. Pour retrouver les je dis ça je dis rien. De...